Nous avons décidé que tu ne devrais plus jamais le revoir. Ça, c'est hors de question. question. J'en ai rien à ah faire dit. de tes ordres. Tu sais, j'ai bien le droit d'aimer qui j'ai envie. Je l'aime. Oui, c'est vrai, papa, je l'aime. Salagadou, la gadou, la Là, je suis vraiment à bout, à bout. Si tu continues comme ça, attention à toi, tu verras. Je vais t'éclater, tu vas regretter et tu vas commencer à pleurer. Tu ferais mieux de commencer à vraiment en t'activer. en exclu. Ça part en couille, ça part en couille, ça part en couille. Y'a les keufs, y'a les hino, ça part en fouille. Faut vite partir d'ici, faut vite se visquer d'ici. Trop de keufs sont des ripes, ils cherchent à nous mettre à bout. Trop de finesse, trop de sagesse. Dans mes propos, je risquerai trop. La montée, les nerfs, le moyen de terre qui pas de leur plaire. Parce que j'en ai rien à faire, parce que j'en ai rien à faire. Les yeux rouges comme un malaga, l'odeur de la panzette là. Y'a y'a, ça vient de me d'un. Ouais, ouais, ouais, ouais, faut voir ça. D'être et t'as fumé Comme un joint de classe arrivé Et ouais ça y est on est fait Course poursuite dans la cité Comment manger le pain Étape 1, prendre le pain Étape 2, mâcher le pain Étape 3, avaler le pain Merci d'avoir regardé la vidéo Excusez-moi les filles euh, Excusez-moi de vous déranger Je sais pas si vous passez ou pas Je t'ai entendu de chipper. Tu peux m'apprendre à chipper ou pas Non vraiment <rire> Tu fais comment avec la bouche et tout, le Mais Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je suis désolée. comment Tu veux la Je sais pas. non, je sais pas, je suis désolée. Je te paye. Non Non, non, non, mais je sais pas de tout. Enfin, c'est... Comment dire Mais c'est bizarre 2 euros sur moi. 2 euros Non, non, ok, ok, ok. Plus, plus. J'ai ma carte je pense que je prends la carte. Non, vraiment. Elle peut aller faire Ok, enfin, je sais pas si on bonne bon là. Why are you Là tu vois, je viens de louper mon bus Ça veut dire que là, pour rentrer des cours, j'ai aucun moyen Le pire à la campagne, c'est qu'il y a des bus toutes les 1h Tu comprends pas ta vie La vérité, moi le matin, pour aller en cours, j'ai que un bus à 7h et un bus à 8h Sinon c'est fini Poto, on en parle là des transports De la SNCF qui supprime leur train comme des photos Instagram Là je sais pas où je suis, je suis archi perdu Genre, like si ça vous est déjà arrivé de vous perdre Parce que là, what the... C'est ça d'être à la campagne, tu loupes un bus, c'est fini pour toi Hunger Games, poto Wesh, mec, y y la oula, oula, Ça dit quoi le sang, pour se t'attaquer là. À quelle heure, ça dit quoi le sang, on mange à quelle heure. À quelle heure, des feuilles, des feuilles. Ouais, oui, oui, oui, oui. Oula, c'est pas un peu loin là. Oula, oula, la oula. Es... C'est deux cannibales. Deux cannibales, ils sont à table. Il y en a un, et dit à l'autre, j'aime pas du tout, du tout, ma belle-mère. L'autre, il dit, mais mange les carottes au moins. Maintenant, on va bosser. Et voilà, nos nouveaux bureaux. Ça c'est la classe. Quand même. Ah, parce qu'on est là pour bosser quand même, faut pas, pas abuser. Faut déconner, hein. Ah, faut pas déconner, gros. Pas des plus vacances. C'est que travailler. Ah, j'avoue que quand même... <rire> c'est un bon emplacement. <rire> Le char maintenant je plus au CPS, mais au chômage. Je vais te m'acheter ma Ferrari. Merci à Beccar pour la Ferrari. Oh file moi ça, je vais te sortir la Ferrari. 80 000 euros. Allez, j'appelle les flics. Wow ma Ferrari. Allez, on y va. Comment on commence <rire> Qu'est-ce que j'ai fait Là, je pars au bled et j'ai acheté une bague comme ça quand il d'arriver à, à voir. Sorry, I'm married. <rire> C'est nettoyable. Inchallah. Inchallah. Moi, je vais aller faire la troisième guerre mondiale. Vous savez pourquoi Parce que je suis un missile. Allez-dessous. Yes Yeah, yeah, yeah Of course Of course il y a plein de gens qui me disent « Ouais, pourquoi tu roules pas vite à Dubaï, etc. Pourtant, t'as une grosse voiture. C'est normal. Je suis pas le seul à rouler en Ferrari. Eux aussi, la police, ils roulent en Ferrari. Elle intéresse des millions et des millions de, de personnes depuis des années. Norman a grandi, mais elle est toujours dans l'arène. Ah <coughs> bonjour, bonjour, Happy New Year! So, be, be Oh non non non non <Menschen laugh> T'es sorti avec 30 mecs et t'appelles ta chose là Parti intime. team Répète après moi Chargeur universel <subjects> Et bonjour la classe Maintenant on va s'éclater Pourquoi Parce que j'ai une jeunesse de retard <rire> Euh... Oui, je suis célibataire, j'ai 22 ans, et ouais, j'habite en Normandie. Et euh, m'envoyez pas vos CV, en fait. <rire> je ne recherche personne. <rire> je vais pas y arriver. C'est moi, c'est vrai, Diamède! Et toi, Ça va bien? Tranquille? Alors, c'est du plaisir de se rencontrer, gars! Hein c'est vrai, Ligue 2, alors, ça plaisir! Wesley! Diamède! les deux Oh la j'ai rien à foutre! Oh la la, j'ai rien à vous savez, j'ai des échographies de moi étant un garçon avec un sexe masculin, mais actuellement je suis une fille parce que je suis née étant une fille. Je ne suis pas un trans. Voilà. Qui <rire> <rire> <rire> <rire> La prochaine fois que je t'entends parler de moi, hein, que je te croise dans la rue, c'est pas une droite que tu vas manger, c'est pas une gauche, c'est pas un coup de tête, c'est un coup de babouche. BIM Et tu vas voltiger jusqu'à marche plus tôt. Ouais ouais, l'énorme. A... Oh, oh, oh, oh. hop hop hop. Regarde ce que je fais, les gars. Oh, oh. Oh. C'est relou, sérieux. Tu de sais, mon mec ce matin hein, et il en a rien à foutre. Mais j'ai quand même décidé d'être la plus jolie pour être la plus triste. Et ça, c'est important. Vous savez le 14 février On s'en fout, on s'en fout. Le 14 février, c'est un jour comme les autres. Je mange seul, je dors seul, je fais caca seul. Hein, tu fais quoi le 14 février avec ta copine J'ai pas. Voilà ta gueule, je fais rien ça me t'est rigole Oh c'est toi qui m'a fait comme ça Viviane c'est toi qui m'a dit l'hérosse Oh Viviane Oh Viviane Oh Viviane Oh Viviane Récupe de la tété, on oh, est dans la maison que tu mettais lunettes de soleil, tu crois ou oh, elle qu'est ce que tu vas encore oh, Qu'est ce que tu vas encore ah, et je vous vois venir tous les coiffeurs et toutes les coiffeuses là Ah tu découpais la frange avec euh, des ustensiles de cuisine Oui J'ai déjà des super projets en ce moment Franchement je me rends la vie vraiment plus simple pas euh, me filmer ou je sais pas quoi pour, pour essayer de gratter du buzz Ou je sais pas quoi sur le camp je vous préviens Parce que sur le camp je vais vous démarrer direct et je vais prendre votre téléphone Je vais vous montrer c'est quoi un produit de tartarelle Sur le camp est-ce que vous vous êtes des hypocrites